Nous allons voir la rééducation fonctionnelle, ludique, physique et sportive d'un enfant présentant une séquelle de traumatisme crânien avec syndrome cérébelleux. Cet enfant présentait une séquelle de traumatisme crânien et on le voit ici dans une position qu'il euh, gardait et spontanément il ne bougeait pas du décubitus dorsal. Il était en phase d'éveil de son traumatisme crânien. Ici, on le place dans une position et on lui demande de tenir après avoir été mis en position. Donc, tenir après avoir été mis en position. Et vous voyez que tenir cette position était un petit peu difficile pour ce, cet enfant... Mais qu'après avoir été placé, il arrivait à tenir. Bravo Et il pouvait même attraper un petit peu un objet en s'aidant de ses doigts. Vous voyez le tremblement déjà de la main droite Et il arrivait quand même, en se stabilisant, en appuyant, à éliminer ce tremblement pour prendre le petit jouet. Changement de position pour aller à plat ventre. Puis on essaye de tenir sur les coudes. Et l'on passe dans une autre position, la position dite du petit lapin. le place dans la position et on lui demande de tenir dans la position, vous voyez qu'après avoir été placé il arrive à tenir quelques instants et quelques instants seulement le même jour sur le plan incliné on fait une tentative de tenue unipodale vous voyez qu'il fatigue très très vite cela exacerbe un peu le tremblement de la main et du membre supérieur droit mais malgré tout il a une certaine tenue sur ses membres inférieurs bien sûr la tête est un petit peu partie et c'est un petit peu château-branlant quand même à ce stade de son réveil de traumatisme crânien, avec essentiellement un syndrome cérébelleux. Vous voyez que le genou déverrouillé, il arrive à tenir quand même quelques instants. Alors, le temps a passé et nous en sommes maintenant à trois mois du premier film. Trois mois plus tard, on l'a refilmé. Sur cette séquence, on le voit qui essaye d'enlever tout seul son manteau. La rééducatrice lui donne des instructions. Et lui donne une aide minimale avec une seule main. Malgré ses tremblements, on voit qu'il arrive à effectuer cette action. Il apprend par l'expérience. Maintenant, il va marcher avec le déambulateur. Il cherche à attraper son déambulateur. Vous voyez qu'il y avait une augmentation du temps que l'on met normalement pour ce genre d'exercice. Et puis en même temps, on voit le tremblement aussi. Ce sont des exercices extrêmement fonctionnels. Pour ce type de malade, c'est une perte de temps de chercher des exercices non fonctionnels. Donc les exercices comme la marche avec un déambulateur, c'est un exercice absolument irremplaçable. Le risque de chute est présent et... La rééducatrice ne doit pas trop s'éloigner. Arrivé au tapis, on va faire un changement de position vers le bas, un début d'apprentissage des chutes. Se mettre au sol, c'est déjà le début d'apprentissage des chutes. Ça, c'est un exercice important. Parce que c'est fonctionnel. Et puis, on, on essaiera plus tard de le faire de plus en plus vite pour arriver à la véritable chute. Et vous voyez, déplacement aussi pour un enfant à quatre pattes. Vous voyez qu'elle a une manière originale de se déplacer et de passer son déambulateur. Et de se mettre au sol pour aller chercher le petit jouet qui était le but de cette petite balade. Et puis, réaction de redressement. On se remet debout. Bien. Donc, se remettre debout. Reprendre appui, debout avec appui dans un premier temps. Voilà des exercices absolument indispensables et importants. Pour chaque activité, la quantité de pratique améliore la qualité gestuelle par auto-organisation des mouvements. Les performances spatiales et temporelles du mouvement s'améliorent. Le coût énergétique diminue. Les gestes les plus efficaces sont sélectionnés. Les gestes inutiles sont éliminés par essai-erreur. La demande attentionnelle diminue. Le sujet n'a plus besoin de penser à ce qu'il fait. Il peut par exemple parler en marchant. Ça s'automatise. Voilà encore un exercice fonctionnel, les escaliers. Avec la rampe, bien entendu, au départ, et présence d'un kinésithérapeute. Donc on est prêt à intervenir pour le rattraper. Mais le plus possible, l'enfant doit apprendre par l'expérience et tirer parti de ses succès, mais aussi de ses erreurs. La seule erreur que l'on empêchera de commettre, ce serait l'erreur de tomber et de se faire vraiment mal. C'est pour cela que le kinésithérapeute est là, prêt à intervenir. Vous voyez que lui, il avait envie aussi de monter autrement. Méthode des essais et des erreurs est largement employé et le conseil et les directives pédagogiques ne doivent pas empêcher et stériliser les initiatives de l'enfant. Pour redescendre, il avait envie de redescendre la tête en bas. Et puis finalement, en crabe, Avec le pinet prêt à le rattraper. On devine presque au moment où il va tomber. Heureusement, la chute n'était pas grave. Il avait une volonté farouche, cet enfant. Il avait vraiment envie de s'en sortir. Alors voilà, je vais essayer, tenter de lui donner un conseil. C'est-à-dire de lui apprendre à descendre sur les fesses, d'une manière directive. Mais lui, il n'avait pas du tout envie, il avait envie de faire à sa manière et à sa tête. Bon, bon, on le laisse faire dans un premier temps. On peut donner des conseils, mais il ne faut pas imposer à tout prix une manière de faire, surtout dans ces syndromes cérébelleux où il n'y a pas de problème orthopédique et où on peut faire de différentes manières, il y a différentes façons d'améliorer la motricité. L'essentiel, c'est d'arriver au but et au résultat. Vous voyez toujours cette main qui tremble. Donc là, il s'est redressé. Et puis maintenant, il va enlever son vêtement, là aussi. L'habillage et le déshabillage, ce sont des activités de la vie quotidienne extrêmement importantes pour développer la coordination, bien plus que de faire des diagonales de Kabat sur une table de kinésithérapie qui ne présenterait strictement aucun intérêt c'est à dire mieux que de rien faire bien entendu mais pas quand même euh, un intérêt considérable pour un enfant de cet âge et même pour un adulte alors tout le monde doit participer y compris les parents ici c'est encore un mois plus tard hein. y compris les parents qui ont joué un grand rôle et qui ont participé vous voyez que là c'est la marche avec aucun autre appui que le mur le père, là, ici, ne le tient pas. Mais simplement encourage son enfant à se déplacer sans autre appui que le mur. Il était très malin. Il a trouvé qu'en haut du mur, on pouvait s'agripper. Alors, ne le fais pas. N'enlève seulement le mur. Voilà. Donc, marche latérale. Marche dit aussi au cabotage, c'est-à-dire qu'on se tient en marchant. Et puis les premières tentatives de tenir debout sans appui, donc tenir la position debout sans aucun appui, et voire même de faire un ou deux pas, vous voyez qu'on le place, tenir après avoir été mis en position, et il fait quelques pas sans que l'on ait à le tenir du tout, sans qu'il ait d'appui non plus sur un déambulateur. On attend qu'il soit bien prêt à tenir la position, et on compte... Plus le temps passe et mieux c'est. Le père encourage. Voilà. Et puis vous voyez ici qu'on lui apprenait aussi à faire du tricycle parce qu'il fallait bien le récompenser. Les activités de complément, lorsque le malade a bien travaillé, eh bien on utilise un certain nombre d'activités de complément. Regardez cela. C'est le redressement, le premier redressement sans autre appui que le sol. Un exploit pour cet enfant. Ensuite, il est parti dans son pays, en Algérie. Et on n'a plus de nouvelles, mais je suppose qu'il a dû continuer à progresser, parce qu'il avait fait quand même beaucoup, beaucoup de progrès. Vous voyez le redressement de cet enfant À noter que ce film répond à une question très intéressante faut-il se relever du sol comme le préconise bobat en passant par le chevalier servant et la position debout ou faut-il utiliser la technique diagonale de michel le métayer eh bien dans ce film on voit que l'enfant utilise en fait les deux techniques dans deux situations différentes ici avec le déambulateur il, il utilise la technique de Bobat chevalier servant debout. Par contre, lorsqu'il le fait sans autre appui que le sol, il utilise plutôt la technique « le métayer, », c'est-à-dire accroupi avec les mains au sol et debout. Donc, euh, ça réconcilie un petit peu les deux approches. Vous voyez qu'on peut donc utiliser les deux techniques qui sont complémentaires dans des situations différentes.